En janvier euh, en janvier 2020 j'étais euh, je participais à un débat sur la chaîne parlementaire et ça fait ça faisait à peu près euh, oui une quinzaine d'années que je participais à ce genre de débat souvent très vif souvent très animé et euh, souvent assez caricaturaux d'ailleurs et puis euh, j'ai eu le malheur d'avoir l'air de mettre en doute la la la compétence universelle de Greta Thunberg. Euh, et, et, et là, je me suis pris à une volée de bois vert sur, euh, sur les médias sociaux. Et euh, après, je, tout de suite, je me suis dit, mais au fond, à quoi ça sert ces, ces débats En tout cas, à quoi ça sert pour moi euh, Moi, j'y vais pour représenter le média que j'ai lancé il y, a, il y a six ans... Euh, qui s'appelle The Conversation, euh, avant je le faisais pour Le Monde ou différents journaux où j'ai été rédacteur en chef, mais, mais à quoi ça, je me suis dit à quoi ça sert Et en fait, je me suis aperçu que c'était un pur spectacle. Et le spectacle, j'ai compris comment il fonctionnait, parce que d'abord je l'avais vu de l'intérieur, et il fonctionnait pour faire de l'émotion. Et pourquoi il fallait, il fallait faire de l'émotion Pour faire de l'audience. Et pourquoi il fallait faire de l'audience Parce que, notamment, ça allait être repris sur les réseaux sociaux, et que les réseaux sociaux fonctionnent sur ce qu'on appelle l'économie de l'attention, et que l'économie de l'attention, qui est la, ce qu'on appelle euh, dans le langage start-up la monétisation des audiences, eh bien, ça sert à faire de l'argent avec de l'émotion. Voilà. Et je me suis dit, si c'est ça le débat public en France, ça m'a enclencher toute une réflexion, donc on était en janvier 2020, et je me suis dit quels sont les ennemis du débat et comment est-ce qu'on pourrait avoir un débat un peu, plus, un peu plus apaisé et un peu plus productif surtout. Il y a plusieurs facteurs, moi je vois 5 cinq, cinq problèmes sur la... Qui, qui mettent en cause le débat, qui mettent en danger le débat aujourd'hui. C'est l'urgence, c'est-à-dire qu'on est vraiment obligé de se dépêcher, on est obligé de prendre position à chaud, de réagir en permanence. L'arrogance, parce qu'on est spécialiste en France d'une certaine arrogance, qui permet à des gens qui ne sont pas forcément compétents, ou qui ont, sont experts en expertise, ou qui sont spécialistes de rien, sauf les spécialistes de polémique. Euh, de, de prendre la parole et avec une certaine arrogance, comme ça, d'affirmer des choses. Bon. Euh, y a, euh, on, peut, on peut aussi voir une certaine violence dans ces débats, et ça c'est terrible pour les débats, c'est-à-dire que l'autre n'est plus l'adversaire dans, dans les idées, mais devient l'ennemi. Et l'ennemi, euh, voilà, c'est un choc en général qu'on fabrique, mais, mais ça ne produit, ça ne produit pas grand-chose. Ensuite, il y a ce, qu appelle, ce que j'appelle l'offense, c'est-à-dire on est dans un monde dans lequel il faut faire très attention d'où on parle, comme on disait quand j'étais jeune, c'est-à-dire d'où parles-tu camarade, quelle est ta, ta position, euh, fais attention à ce que tu dis, tu ne vas pas froisser tel ou tel, etc. Et si on commence à, à dire ça, eh bien on, on limite les termes du débat. Et le cinquième point, c'est la défiance c'est-à-dire euh, la, la méfiance euh, aveugle et généralisée d'un certain nombre de nos concitoyens sur tout ce qui est médias, pouvoir, euh, et y compris d'ailleurs le pouvoir des, des gens qui savent vraiment. Et donc ces cinq cavaliers de l'apocalypse, si on veut, euh, mettent en cause le débat aujourd'hui et fabriquent, vont dans le sens d'un certain débat spectacle ou simulacre de débat qui n'est ni plus ni moins que ce qu'on pourrait appeler du catch, c'est-à-dire avec le bon, le mauvais, celui qu'on aime, celui qu'on n'aime pas, avec les mêmes chroniqueurs qu'on qu retrouve tous les soirs et qui sont finalement un peu comme des, des héros de, de séries télé qu'on retrouve, de feuilletons qu'on retrouve tous les soirs, ah, celui-là je l'aime bien, celui-là je ne l'aime pas, euh, pourquoi On ne sait pas trop. Les idées, vous voyez dans tout ce que je dis là, les idées c'est ailleurs, c'est nulle part. S'il s'agit de personnes, il s'agit d'essentialiser euh, des personnages. Dans ces cas-là, les idées sont souvent secondaires. Et ça c'est dramatique parce que ça n'avance à rien. Or, moi je me suis posé la question, on est en France, on a la chance en France d'être un pays de débat. Mais de débat dans le sens... De conversation. Alors, je sans remonter à la, à la disputation médiévale qui consistait à, à travailler sur un texte et à, à, à voir les différentes interprétations de ce texte et à, et à travailler sur le rapprochement des, euh, rapprochement des interprétations ça, c'était médiéval, disons. Ensuite, la conversation de salon, qui est très importante, qui pour nous, c'est une véritable production française, la conversation de salon. C'est, euh, à partir du XVIIe siècle, c'est vraiment un moment où on se respecte les uns les autres, on s'écoute, on s'écoute. L'écoute est très valorisée dans les conversations dites de maison, ou de salon, ou de ruelle, comme on disait au XVIIe siècle. Et ça, c'était très... L'écoute est valorisée. Et le partage, le partage entre égaux, sur, très important, sur des points sur lesquels nous sommes d'accord de discuter. Bon, lors de, quand c'était la théologie, c'était la Bible, mais quand c'était les conversations de Salon, c'était un thème à partir d'un certain nombre d'interprétations, de, de, de, de, euh, de textes qui servaient de base sur lesquels tout le monde était d'accord. Et bien entendu, moi, au milieu de, au milieu de ces deux choses-là, il y a Montaigne, qui est ma grande, mon, grand, ma, ma, mon fil rouge de tout ce livre, finalement. Montaigne et son art de converser, qui date de 1587, son essai sur l'art de converser, il dit plus exactement l'art de conférer, c'est-à-dire conférer, c'est mettre ensemble deux textes. Et Montaigne qui nous montre le chemin d'une écoute attentive, d'un respect de l'autre, d'un doute mais qui n'est pas de la défiance, d'un doute, et surtout euh, d'un cadre très important, ça. Un cadre du débat, un cadre de la conversation sur lequel on est d'accord. Montaigne ne déteste plus que ces débats qui sont mal organisés. Euh, et qui parle dans tous les sens. Lui, il veut un cadre. Et je pense que c'est important aujourd'hui d'avoir un cadre. Mais un vrai cadre. Qu'est-ce que c'est qu'un vrai cadre aujourd'hui C'est un cadre sur lequel on s'entend sur l'information dont on va parler. Donc, une conversation informée. Or, aujourd'hui, le problème essentiel, c'est que beaucoup de gens parlent de choses, un, qu'ils ne maîtrisent pas. Ou deux, sur lesquels ils n'ont ils qu'une vague idée de ce que c'est. Hein J'ai lu quelque part que je ne suis pas médecin, mais tous, tous ces éléments-là euh, fabriquent un débat en trompe-l'œil. Un débat qui n'existe pas et surtout qui ne mène à rien. La nuance au milieu de tout ça, c'est, si vous voulez, ce qui va créer le jeu, mais pas le jeu... Un jeu de société, si on peut dire ainsi. Mais un jeu qui va créer du jeu pour permettre de trouver un accord. La nuance, c'est le discernement. C'est le mot juste, la recherche du mot juste. En français, en lexicologie, quand on parle de nuance, qu'est-ce que c'est On parle de la recherche, même entre deux synonymes, du terme exact. Cette recherche du terme exact, qui est une démarche exigeante, certes, mais très, très, très fructueuse. C'est-à-dire que c'est là qu'on arrive à se, non pas se mettre d'accord, mais trouver des espaces communs pour son dialogue et des espaces communs pour envisager euh, des idées communes, un, un, un, un, pas forcément un consensus, mais en tout cas... Des choses qui nous permettent de, de vraiment dialoguer et de faire un, un bout de chemin ensemble. Cette nuance-là, qui, qui est essentielle aujourd'hui, qui demande pas mal de courage... Je, je, il y a eu déjà des, un livre de mon excellent ami jean bienbaum qui appelle ça « Le courage de la nuance euh, ». Et ça, euh, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve chez Camus, euh, chez Orwell euh, ou, ou chez Bernanos. Mais chez Camus, pour moi, c'est l'essentiel de, de, de, de, de ce qu'on peut appeler la nuance. C'est-à-dire un courage de se mettre, euh, dès les années 50, entre euh, l'Amérique et, et, et le bloc de l'Est, et d'essayer de trouver une, tro une troisième voie. Vous noterez que ce n'est pas une troisième voie de juste milieu, ce n'est pas une troisième voie de ventre mou, c'est une troisième voie constructive.